Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui nous allons parler de la crypto monnaie Baby Dogecoin Et dans cette vidéo Je vais toucher là où ça fait un peu mal Donc restez jusqu'à la fin Pour ne pas manquer ce qui se dira Concernant cette pièce Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne Sachez qu'ici nous parlons des crypto monnaie Donc abonnez-vous, likez la vidéo Et partagez la au maximum de personnes Personnellement Je pense que Baby Dogecoin est un peu trop surévalué beaucoup et que beaucoup sont là juste parce que ça parle sur les réseaux sociaux certains vont me parler des fondamentaux de la pièce mais qu'en est-il de son utilité dans l'écosystème des crypto monnaies certains en manque d'arguments aussi diront que baby dogecoin peut surprendre mais sachez que toute crypto monnaie peut surprendre et il y a certains parmi vous et parmi nous qui sont tellement rêveurs qui pensent que Baby Dogecoin peut supprimer minimum 3-0 d'ici jusqu'à la fin de l'année. J'ai une bonne nouvelle pour vous, détrompez-vous. Cela est quasi impossible. Puisque Baby Dogecoin a un total supply de 420 quadrillions, dont 45% est déjà brûlé. Cela veut dire que nous avons environ 250 quadrillions de pièces en circulation. Il est vrai. Baby Dogecoin a plus d'un million six cent mille holders, avec plus d'un mille millions de followers sur Twitter. Mais cela n'empêche que c'est un projet qui n'a pas tellement de fondamentaux. Malgré que ce projet soit lancé dans les NFT, les métavers il est vrai que Baby Dogecoin est listé sur plusieurs exchanges. Il est vrai que Baby Dogecoin a une communauté incroyable. Il est vrai que Baby Dogecoin soit lancé. Dans les métaverse, ce qui est une tendance il est vrai que baby dogecoin s'est lancé dans les nft ce qui est une tendance il est vrai que baby dogecoin est développé sur la binance machine et la blockchain de Ethereum. mais cela n'empêche que baby dogecoin n'est pas un grand projet je ne dis pas que baby dogecoin ne va jamais décoller mais à mon humble avis le jeton est trop surévalué. Il est fort possible que Baby Dogecoin aille chercher les x5 ou les x10. Cela n'est pas la question. Mais l'énergie que vous mettez dessus vous fait rater d'autres futurs projets qui sont plus jetés Autrement dit, l'énergie que les gens mettent sur ce projet leur fait perdre beaucoup d'opportunités. Alors, disons-nous des vérités. Il y a de faibles chances que Baby Dogecoin vous rende tous riche comme vous le pensez, car il a déjà rendu certains riches auparavant, surtout ceux qui étaient là dès le début, dès le lancement du projet, ceux qui l'ont payé en prévente, ceux qui ont pu participer aux assurances du projet. Je ne dis pas que c'est impossible, mais attention, je dis que c'est peu probable. Je vous donne ces détails parce que je sais que c'est votre jeton préféré et bien que je ne connaisse pas l'avenir. C'est mon rôle de vous dire ce que je pense et je pense que vous y allez juste parce que vous avez vu des gens y aller. C'est au tout début de cette recul faut être et non venir après avec le rêve que ça refasse, ce que ça a fait au début. Certains arrivent à le refaire mais combien sur mille. Il y a des gens qui aillent plus loin jusqu'à ce qu'ils comparent Baby Dogecoin, Oshiba Inu et d'autres même au Dogecoin, le père de Baby Dogecoin laissez-moi vous dire ceci Baby Dogecoin est lancé avec 420 quadrillons, tandis que Shiba Inu est lancé avec 1 quadrillion c'est déjà la différence et malgré ça, Shiba Inu de son lancement a burné 50% de ses tokens et comme si cela ne suffisait pas Shiba Inu a été développé sur la blockchain de Ethereum. pourtant c'est la blockchain la plus puissante du monde actuellement. Et Baby Dogecoin est développé sur la blockchain de Binance. Même s'ils ont fait un bridge entre la blockchain de Binance et l'Ethereum. Le Dogecoin, qui est le père de Baby, de baby Dogecoin. Demandez-vous combien d'années le Dogecoin a mis avant d'exploser comme vous le voyez actuellement. Le Dogecoin a mis, a mis plus de 7 ans. D'autres même en on ont oublié qu'ils l'ont payé. Il y a des verres qui sont là actuellement pense pensent que Baby Dogecoin va brûler 3-0 d'ici jusqu'à la fin de l'année et je vous dis de vous de tromper. Et certains même aillent plus loin pensant que Baby Dogecoin sera listé sur Binance. Sur ce point aussi de tromper vous. Tous les mêmes coins qui sont listés sur Binance, aucune pièce n'est listée avec plus de 6 ou 5-0. Donc Baby Dogecoin a un chemin à parcourir. Pour que Baby Dogecoin arrive à ce stade, Baby Dogecoin doit rouler au maximum 90 90% de son total supply je ne fais pas cet audio pour vous décourager mais sachez ceci un bon holder doit savoir tenir ses pièces au moins au moins au moins pendant trois ans donc si vous êtes prêt à holder les baby dogecoin que vous avez dans vos portefeuilles d'ici trois ans ou bien cinq ans là vous pouvez sortir vous pouvez sortir vainqueur et ne pensez pas qu'avec 1 milliard de tokens ou en dessous d'un des milliard de tokens vous allez vous en sortir là de un peu vous aussi puisque même au moins il des gens qui en ont des millions de milliards de pièces en attendant que la pièce fasse un fois 10 ou un fois 20 avant que le vende et d'ici là vous autres qui avez les 1 million de pièces les un million de pièces vous serez là en attendant que la pièce Baby Dogecoin brûle plus de 3-0 avant que vous ne vendez. Que ce soit clair, je ne donne que mon point de vue. On est là pour se faire de l'argent et non développer les sentiments. À part l'argument de la communauté KBB Dogecoin, dites-moi un peu pourquoi Baby Dogecoin est un jeton sur lequel vous comptez beaucoup pour le long terme. J'attends vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au maximum de personnes. Ciao